Hey Je vous retrouve, et oui, avec une morning routine. Alors, je me réveille environ vers 8h, ça dépend de ma flemme. Ensuite, pour immerger, je vais faire un tour sur les réseaux sociaux. Et quand je suis prête, je lève enfin mes fesses. Et je vais rejoindre mon animal féroce. Et ensuite, je petit déj, Donc, ça dépend des jours, mais là, j'ai fait simple. Céréales sans gluten, amandes et noisettes. Pour le thé en ce moment, j'utilise le Wonder Tea qui est pas très bon mais qui marche vraiment très bien. Ensuite, je rajoute du lait et je me fais mon petit jus. Et pour ceux qui demandent, oui, je suis intolérante au gluten depuis maintenant 4 ans. Ensuite, quand le petit-déj est terminé, je vais me débarrouiller avec de l'eau micellaire et de la crème hydratante. Et puis je me mets en tenue de combat, je me brosse les dents parce que je suis prête à aller à la salle de sport. Et au passage le tapis, je l'ai fait moi-même sur le site Snapmade. Alors en Scred j'ai essayé de filmer un petit peu à la salle. Et comme vous allez voir, c'était le jour des fesses et des cuisses. Et c'est mon jour préféré. Bien évidemment, je n'ai pas fait que ça. La séance dure environ une heure. Et quand je rentre, c'est le bonheur puisque je prends enfin ma douche. Donc je me lave la tête un jour sur deux. Et ce jour, ce c'était pas le jour de la tête. Hein. Et vu que je suis une accro aux séries, je ne décroche pas même quand je suis sous la douche. Honte à moi. Pour le make-up, j'utilise la box Beautiful de Haut Féminin. Donc c'est une box euh, qui change tous les mois. Vous en recevez une tous les mois. Mais celle-ci était parfaite puisqu'elle correspondait à un maquillage simple. Et c'est ce que je voulais faire. Celle-ci, c'est vraiment ma préférée. Donc il y a eu un primer, du contouring, du shampoing, un stick pour les boutons, de l'illuminateur et un mascara Too Faced. Et ça, c'était top. Donc c'est parti Donc je commence par appliquer mon primer et une bébé crème, tout simple. Ensuite je poudre le tout et je me donne un petit peu de couleur grâce au duo de contouring. Ensuite j'applique un tout petit peu d'illuminateur et là je fais la chose la plus importante puisque je suis blonde et j'ai très peu de sourcils. Du coup je suis obligée de les maquiller sinon on dirait que bah, voilà, j'ai un front de, de dinosaure. Donc voilà. Pour les yeux tout simple, un peu de fard à paupières de la vis palette qui a pris très cher sur ma paupière mobile. Et le mascara Too Faced que j'ai eu dans la box du coup. Et pour les lèvres, je mets l'encre à lèvres de Kendall Jenner. Oui, Kendall Jenner a sorti des rouges à lèvres aussi et ils sont sur le site d'Estée Lauder. En fait voilà, c'était un maquillage très simple. faut savoir que je me maquille pas quand je reste chez moi. Mais là je devais sortir donc j'en ai profité. Mais voilà, je suis quelqu'un qui se maquille très peu habituellement. Et pour terminer, un petit moment mignon, donc en fait je lave la cage de mon lapin et je le sors. Donc là il est en laisse mais en fait il fait sa vie, je ne tiens absolument pas la laisse. Mais on sait jamais s'il s'échappe et s'il termine chez le voisin, c'est pas tip top. Si vous me suivez sur Snapchat, vous êtes habitué à le voir. Donc c'est Moon, mon petit lapinou. Pour plus d'infos sur mon lapin, j'ai mis une vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir. Et sur cette bouille trop mignonne, je termine la vidéo et je vous souhaite du bonheur, de l'amour et de la réussite. Sur ce, bye bye